gagne 1950 euros par mois, net, 32 ans de maison. On fait 7, 7 heures par jour et on est payé dans la moyenne 1700 euros euh, net par mois, malgré... Euh l'ancienneté qu'on a. On est une entreprise sous-traitante. Les prix ont flambé et tout est devenu cher. Par exemple, on a supprimé la viande. On ne peut plus acheter la viande pour nos enfants. On a vécu les 12 ans de gel, d'accord, avec une perte euh, approximative de 300 euros par agent euh, par mois euh, pendant 12 ans. Euh, la valorisation de 3,5 pour nous, c'est euh, peanuts. L'inflation a grimpe. Nous, les agents, on en a qui dorment dans les voitures. Je devais plutôt parler des salaires des soignants sur le terrain, surtout dans les SIAD qui sont malgré la prime Ségur, qui est une prime, n'est pas intégrée dans le salaire. Et 80% de mes collègues, c'est des femmes, des mères seules. Euh, qui ont du mal à finir la fin du mois. C'est scandaleux de la part de, de gens qui se disent syndicalistes de signer des trucs où tu, tu signes pour baisser la, le, le, le revenu des gens. Ils ont signé pour baisser les salaires des gens pendant le Covid. Donc là, aujourd'hui, tu te retrouves que même dans la boîte, la plus, celle qui gagne le plus de milliards en France, il y a des mecs qui t'expliquent que c'est normal d'obtenir moins que l'inflation. Donc si une boîte comme ça, il n'y a pas d'augmentation de salaire, euh, nous, dans les autres boîtes, on va faire quoi Puisque là, c'est la boîte qui fait le plus de milliards de bénéfices. Les totales sont un peu les porte-parole euh, de tous ceux qui souffrent et qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Malgré ce qu'il a dit, le président de la République n'a pas beaucoup changé. Euh... Il n'écoute toujours pas, il n'entend toujours pas. Un ministre de l'économie qui ne sait pas ce que c'est que les super profits, qui aujourd'hui, hier, a dit qu'il faut augmenter les salaires, un ministre de l'intérieur qui dit la même chose, euh, et, et qui dit mais c'est pas à l'État de le faire. Nous, on répète, le minimum que puisse faire l'État, c'est augmenter le SMIC par la loi et euh, mettre en place l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire l'indexation des salaires sur le coût de la vie, et ça, ça concerne tout le monde. La moyenne des salaires, alors moi... Euh... En tant que cadre de santé, on va dire que je suis à 2000-2004. Mais euh, 2000-2004 sont les heures sup, sans le temps que quand tes, quand tes équipes sont en difficulté, tu interviens, le week-end tu restes disponible. Tu as une base salariale, mais ton temps de travail, tu ne le comptes pas. Aujourd'hui, les, les agents de la santé, ils pensent qu'être en grève, ça ne sert plus à rien parce qu'ils sont déjà à l'effectif minimum. Donc minimum du minimum, on ne tourne plus. Et le minimum de conscience professionnelle, il existe toujours. Donc ils ne vont pas prendre le risque de laisser les patients tout seuls. Dans les rues parisiennes, les travailleurs santé, nos salaires sont trop faibles. Cette année, exceptionnellement, on n'a pas eu besoin de se mobiliser parce qu'en juin 2021, on a fait sur le groupe des S.E. Smith nice une grève générale où on a arrêté 80% des sites avec une mobilisation à plus de 90% des salariés. On avait obtenu 1 000 euros de prime Macron. On avait débloqué l'ancienneté à 18 ans, des accords d'intéressement et des accords de participation. Alors après, effectivement, l'inflation s'en est mêlée et la guerre en Ukraine n'arrangeant pas les choses, et eh ben, on se retrouve avec une augmentation au 1er mai de 3,2%. Et là, on a repris 3%. Et on espère encore aller en chercher 3 ou 4 en février. On n'est pas les plus mal lotis, mais parce qu'il y a eu des mouvements sociaux qui ont fait que... Sinon, là, on avait une direction qui n'écoutait rien du tout les mobilisations qui que, hein. ça ne pas comme ça. Hein. La hausse du niveau de vie, la hausse des salaires pour tous, et y compris dans la fonction publique, on réclame un dégel à 10%. Sur le 95, on a une campagne en cours avec un questionnaire et on tente de monter des chiffres au préfet pour lui parler de la situation précaire des agents sur tout le Val-d'Oise pour des titularisations de masse et compagnie. À un moment donné, la direction d'Astom a bien vu que ça allait péter. Ils ont donné pour une partie des salariés qui touchaient moins de 3 500 euros une prime de 800 euros. Et pour ceux qui touchaient plus de 3 ils n'ont rien eu, rien obtenu. Mais nous, à la base, ce qu'on a demandé, c'était une augmentation, une revalorisation des salaires. Avec les primes, ça ne pas le problème de l'inflation. C'est pourquoi dans certains sites comme au Creusot, ils ont bloqué leur site pendant une semaine. Et derrière, ils ont obtenu justement une réunion de négociation pour revoir au niveau des salaires et c'est aujourd'hui et demain justement.